On a créé une miellerie collective sur la commune de Saint-Eustache, là aussi le parc est allé chercher des financements, où là on a équipé une miellerie euh d'une manière très professionnelle, où les amateurs et les professionnels peuvent venir pour extraire leur miel dans de bonnes conditions, des conditions idéales, il y a tout le matériel, etc. On a fait ça à côté de la fromagerie de Saint-Eustache, si bien que le miel peut être vendu, puisqu'il y a beaucoup de clients qui viennent acheter le fromage. Bah le miel, du coup, bénéficie de cette clientèle là et le miel est vendu en partie sur place. Et l'amateur peut venir voilà, en faisant partie de l'association qui s'est créée derrière. Ensuite le parc s'est retiré, une association s'est créée et peut extraire son miel dans des conditions excellentes.